Hello, je les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vous présente un géocigne. hein, voilà. <rire> géosigne je voulais juste vous remercier en fait une petite vidéo très rapide pour vous remercier, nous sommes maintenant 500 sur la chaîne, ça y est le cap est franchi donc qui dit 500 on dit tirage au sort et ça je le ferai dans une autre vidéo où je vous présenterai euh, le ou les lots peut-être euh, ou une partie, je vais peut-être garder le mystère jusqu'au bout et euh, surtout le, la modalité de tirage au sort etc etc euh, en tout cas voilà je voulais juste vraiment vous remercier c'est assez énorme, on arrive juste au 7ème mois en fait là, bientôt, le 7ème mois de la chaîne et nous sommes déjà 500, alors j'ai hâte de voir ce que ça donnera donc pour le L'anniversaire de la chaîne euh, Je vous dis merci Merci à tous, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos Il y en a deux qui sont planifiées Donc ça va sortir très très rapidement Je vous dis à très vite et moi je continue à faire la maintenance de mes caches Ciao les amis, encore, merci Non sérieux, je suis sûr que c'est un signe. Il y a quelque chose Il a un petit air de signal the frog